Mm-hmm. Voilà. Donc, je vous présente le le G1 Zoom, petit boîtier avec plusieurs euh, résettes d'effets de, euh, électroacoustiques, dans lequel euh, est intégré une boîte à rythme avec différents styles de... De musique les valses du jazz vous avez de la funk du reggae euh, wing la pop de la pop rock du hard rock etc euh, vous avez dans ce dans cette petite boîte magique vous avez la, la possibilité de personnaliser carrément vos, vos boîtiers effets hein. vous pouvez fabriquer vos effets également et les utiliser en, en avec les volumes vous pouvez gérer les volumes les aigus les graves une équalisation, etc c'est un boîtier assez complet quand même surtout extrêmement bon marché puisque vous trouverez ce boîtier G1 On Zoom à moins de 50 euros chez Gear 4 Music en Angleterre. Vous trouverez également cette guitare chez Gear 4 Music en Angleterre qui coûte moins de 100 euros, 94 euros. Une électroacoustique classique avec un équaliseur complet, avec un équaliseur avec un accordeur intégré, etc. Pile qui va avec de 9 volts, qui est fourni. Et puis, bien sûr, l'incontournable, la Tissy Helicon Perform VE. Alors, j'ai eu trois Tissy Helicon, j'ai pu exploiter trois sortes de... De boîtiers vocaux qui gèrent la voix hein, les voice j'ai eu le voice live touch 1 j'ai eu le voice live touch 2 et celui ci c'est le troisième le tissier l'icône performe ve alors bon alors la différence c'est on traite toujours la voix mais sur celui ci par contre on a une utilisation plus concise on va s'en servir notamment pour les effets euh, de vo vocaux sur euh, en live sur scène et en studio également tous les patchs qui sont tout autour sont personnalisables. On a un sampleur intégré qui va nous permettre de, de l'utiliser avec un piano euh, connecté en midi. Donc on peut sampler la voix comme on peut sampler un, un son de guitare et on peut jouer la guitare sur le piano. C'est pas, pas, pas mal ça. On a un looper également intégré. Un looper pour la boîte à rythme par contre. Voilà par exemple. On a un correction euh, Artune, donc euh, un auto auto-tuneur pour la voix qu'on peut personnaliser en fonction du... Ceux bah de la note auquel on veut chanter, plutôt pas mal. On a le morph ici, euh, donc avec les, les différents. Le mode, le style, euh, euh, le shift, euh, voilà, etc. Donc c'est plutôt pas mal comme patch. On a le patch doubleur, donc doubleur de voix. Ouais. Hein. I... On peut le personnaliser pour mettre une voix plus plus aiguë, plus grave. Le morph, je ne vous l'ai pas fait écouter, le voici. Pour l'instant, il donne rien. Pourquoi Parce que je n'ai pas shifté. Je vais le shifter maintenant. Ah, ah, ah, ah, Okay. là il est shifté. donc quand on prend les deux à la fois ouais et qu'on met un écho et qu'on met l'auto voilà par exemple on a le xfx qui est un effet plutôt Soit on met un effet un petit peu flanger sur la voix ouais on peut modifier le style. Hein ouais. Ouais. Ouais. On met un autopan, un auto par exemple. Un, un autopanoramique. Euh, euh. Ah par exemple, ça c'est pas mal. On peut augmenter le... euh, euh. On peut augmenter la vitesse. Voilà, euh, euh. ouais, par exemple. Et notre filtre qui va simuler plutôt un, un son de on va dire téléphonique un peu radio. Euh -huh. allô, on peut également personnaliser les modes, là, donc ici si le style 1 2 euh ça fait saturation 1 2 1 style effet filtre filtre filtre filtre saturer. Mais là et puis celui-là, il donne vraiment la voix un peu un peu genre... Euh, euh, euh, euh, euh, euh, euh, des Aigus, très... Euh, très téléphonique. Voilà. On a des patchs en haut, là. qui sont de l'ordre de 3, qui, eux, sont déjà des pré-réglages euh, pratiques sur scène. Le patch 1, donc je... Hop, je le mets par défaut. Le voici. Ah, là, là, là, là, là, là, là. Oh. numéro 2 oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, le patch numéro 3 carrément un son un peu bizarre hein, le patch 1 le patch 2 le patch 3 tout cela sont personnalisables bien évidemment on peut enregistrer ses propres patchs voilà on a fait le tour de, de ces trois petits euh, instruments et euh, eh bien avoir les trois euh, ben je trouve que c'est pas très très cher pour, pour, pour pouvoir faire un petit peu de pour s'amuser dans, dans, dans vos dans vos home studio ou sur scène ou en chez vous en live devant vos amis avec un petit ampli externe c'est plutôt sympathique voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker et puis abonnez vous si si vous n'êtes pas abonné à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo salut